Ah, bonjour, messieurs dames. Bonjour, monsieur. On voudrait voir le châte. Oh, bien sûr. Je vous en prie. Hum, voilà. Il y a une pièce au rez-de-chaussée. Il y a une chambre. Ah non. Mais il y a un canapé lit de place et je pourrais mettre un lit supplémentaire. Il y a une cuisinière Ah oh, oui Il y a une cuisinière et il y a aussi un barbecue sur la terrasse Vous avez de beaux tableaux au mur Regardez Il y a une grenouille sur la table Mais non Pour la dernière fois, il n'y a pas de grenouille Tu imagines Merci de nous avoir fait visiter la maison. Oh, je vous en prie. Au revoir. Oh, ce gîte est trop petit. En plus, il n'y a pas de placard. Tu as raison. On va voir le quatrième gîte. Oh oui, c'est juste à côté.